Comment j'ai tué la vacance locative, je vais vous donner mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Michel Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. C'est plusieurs centaines d'opérations qu'on effectue par an pour des clients dans des opérations très rentables et on les effectue à Lyon, à Paris, à Marseille en Ile-de-France et bientôt dans votre ville. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner un conseil qui à mes yeux est primordial parce que c'est ce qui va vous permettre de maintenir la bonne rentabilité de vos opérations immobilières. C'est comment tuer la vacance locative sur vos opérations. Je vous donnerai à la fin de cette vidéo une anecdote personnelle et je vous expliquerai quelle est la vacance locative sur mes logements. Est-ce que j'en ai Est-ce que j'en ai pas et je vais d'abord vous donner des conseils dits généralistes pour vous aider à progresser, à bien prendre en compte comment tuer cette vacance locative pour que vous puissiez vraiment conserver le même niveau de rentabilité sur vos investissements. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ainsi que la petite cloche notification. Ça va tout simplement vous permettre de recevoir l'intégralité de mes conseils en vidéo, d'être alerté quand il y a une nouvelle vidéo. Et je suis persuadé qu'il y a des sujets où vous êtes directement concernés qui vont vous permettre de ne pas faire d'erreurs et donc de rentabiliser au mieux vos investissements locatifs. Le conseil numéro un, c'est bien entendu l'emplacement. Tout d'abord, toutes celles et ceux qui subissent beaucoup de vacances locatives, c'est parce que l'emplacement géographique ou l'emplacement à l'intérieur de la ville n'est pas suffisamment bon. C'est le premier facteur. Faites attention d'être proche des transports proche des métros dans les grandes villes, tram ou arrêt de bus, de manière à ce que votre appartement soit suffisamment relié au monde économique pour que votre ou vos locataires puissent se rendre tout simplement sur leur lieu de travail le plus facilement possible. Ça va véritablement être un gros atout. En deux, si l'emplacement est bon, ça veut dire que ce c'est pas ça, c'est qu'il faut arriver à créer suffisamment l'effet coup de cœur. démarquer votre bien. De la même manière, je dis souvent que si vous faites un entretien d'embauche, si vous souhaitez euh, séduire euh, une fille, il va falloir vous démarquer pour vous vraiment sortir de l'effet masse. Ça va permettre tout simplement de vous rendre visible. Donc, ça veut dire, mettez en avant votre bien sur des supports d'annonce, faites des photos professionnelles, faites une visite euh, virtuel, créer l'effet coup de cœur à l'intérieur de votre appartement. Donc si vous faites du meublé, il faut bien entendu le décorer avec goût, que ce soit ça plaise suffisamment euh, au plus grand nombre, de manière à ce que votre appartement visuellement sorte de la masse et génère du trafic, génère des candidats. Ne tombez pas dans le piège, également de mettre un prix qui est complètement disproportionné par rapport à la réalité, qui n'est pas cohérent par rapport au marché. Ça va tout simplement vous desservir parce que non seulement, a priori, ça ne va pas se louer, soit vous allez recevoir des dossiers de locataires de mauvaise qualité parce que ce seront des locataires qui sont un petit peu pris à la gorge et qui sont refusés sur des appartements dits au prix normal. Et donc, du coup, vont candidater euh, sur le vôtre parce qu'il sera hors marché, donc ça peut vous créez des problèmes ou tout simplement votre annonce va pourrir en ligne parce qu'elle va rester, elle va rester. Et donc, ce pas bon pour l'image marketing de votre bien parce qu'il va rester trop longtemps sur les supports. Puis pour terminer, ne faites pas euh, l'erreur euh, que peut faire l'erreur d'un investisseur débutant ou quelqu'un qui n'est même pas du tout euh, un investisseur qui est de dire « Ouf, les appartements, mais ça va être vide, tu vas devoir compléter à chaque fois. » On est ici sinon dans un mindset de quelqu'un qui ne connaît pas L'immobilier, donc c'est normal, comme il ne connaît pas l'immobilier, il en a peur. Et il sort les grands clichés que sort tout le monde sur l'immobilier. Ton appartement va être vide, ça va te coûter de l'argent. Écoutez, je connais beaucoup, beaucoup d'investisseurs euh, qui ont un gros patrimoine. Ceux-là ne se plaignent pas. Ceux-là, et j'en fais partie, sont pleinement conscients que c'est tout simplement l'immobilier qui les a rendus riches. Et ceux-là, vous ne les entendez pas se plaindre. Donc, choisissez votre camp, faites partie des investisseurs Successful. Et je voudrais vous donner une anecdote personnelle, vous dire tout simplement le ratio. Hein, Est-ce que j'ai de la vacance euh, locative euh, sur mes différents appartements Alors, ce qu'il faut savoir, comme j'ai beaucoup de lots, j'ai quasiment toujours un appartement qui est en cours de location. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la vacance locative parce que tout simplement, on est dans la période de préavis. Le locataire dans les zones tendues, il y a un mois de préavis, donc il va laisser son préavis et à partir de là, on le remet en commercialisation. Euh, comme j'ai une quarantaine de lots, bah, au fil du temps, il y a toujours euh, un qui est en préavis euh, et donc qui est en commercialisation et pour autant, on le reloue toujours parfaitement. Donc, vous pouvez avoir un, deux, trois jours de carence entre un ou deux locataires, mais la plupart du temps, si vous êtes dans des zones tendues, vous arrivez à faire ce qu'on appelle « toucher les beaux, et donc que ça s'enchaîne parfaitement. J'ai un taux de vacances locatives qui est extrêmement faible, qui se calcule vraiment en jours et qui me permet donc de maintenir parfaitement la rentabilité de mes biens, de faire plaisir à la banque, de me faire plaisir et donc de continuer les opérations. Je vous invite à mettre en commentaire si vous avez d'autres conseils pour le faire partager à l'ensemble de la communauté qui nous suit et à l'heure où je tourne cette vidéo aux plus de 6000 personnes qui nous suivent et qui veulent elles aussi se perfectionner, apprendre. Et je vous félicite et faire des opérations toujours plus rentables. À bientôt, ciao